salut tout le monde on se retrouve une fois de plus à Touloum. donc là c'est une vidéo un peu particulière car je suis madame qui fait l'équitation donc en attendant je vous tourne une petite vidéo mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs, je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu. Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Donc, comme tu le vois ici, on est euh, à Zanzibar, en Tanzanie. Donc, je suis là pour quelques semaines pour euh, travailler, oui, mais aussi voilà, un peu profiter, passer du bon temps, découvrir aussi. Parce que ce n'est pas parce que c'est le Covid qu'on ne peut pas voyager. Ça, c'est euh, ce qui se passe au Canada, en France, etc. En Afrique, tu peux quand même te déplacer. Dans cette vidéo, je parlais surtout de l'importance. Je parlais de l'importance de s'entourer de bonnes personnes lorsque tu es en business. Même dans la vie de tous les jours, hein, il faut s'entourer de bonnes personnes. Comme j'aime dire, je sais que j'ai dit beaucoup de fois sur cette chaîne, on est la moins des cinq personnes avec qui on traîne. Donc ça va de soi dans tes relations personnelles, ça va de soi dans tes relations professionnelles. Et même dans tes relations d'affaires. Et même dans ton équipe, on veut dire. Dans ton réseau, etc. Donc, là, tout se passe bien. Moi, je suis juste le caméraman. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que. Oula, qu'est-ce que je veux dire par là c'est que à un moment donné dans ton business ou dans ta vie ou dans, ton, dans ta carrière si tu veux évoluer il faut que tu sois entouré de bonnes personnes dépendamment du niveau où tu es les premiers résultats que tu vas avoir ça va dépendre de toi je peux te donner un exemple en termes de business passer de 0 à 100 000 ça va te demander beaucoup d'efforts personnels passer de 100 000 à 1 million ça va te, te demander également beaucoup d'efforts personnels, mais tu vas devoir commencer à t'appuyer sur des personnes qui vont travailler avec toi. Tu vois Passer de 1 million à 10 millions, je ne suis pas encore, on espère un jour, c'est tout, tout un autre challenge en fait. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris cette année 2021 en tout cas en début d'année en début d'année, dépendamment de quand tu regardes cette vidéo peut-être qu'elle sera publiée même en 2022 mais anyway ce que je vais te dire c'est quoi c'est que lorsque tu vas pas vouloir passer en tout cas à faire du x2 x3 x5 x10 il va falloir que tu, euh, il va falloir que tu trouves des, une bonne équipe, quand j'ai une bonne équipe c'est vraiment des « hey players », pas des personnes qui t'attendent, pas des personnes qui font des choses à moitié Et ça va de soi en immobilier, il faut que tu puisses t'entourer des personnes qui connaissent réellement l'investissement immobilier Pas juste des personnes qui te parlent d'immobilier, mais qui sont sur le terrain, qui font des choses, qui prennent des risques et qui ont des résultats Et comme je te l'ai dit, en business c'est la même chose c'est qu'il va te falloir des personnes qui connaissent leur sujet, qui creusent à 200 et qui sont expertes dans leur domaine. Je dis ça pourquoi Parce que en immobilier, par exemple, c'est lorsque j'ai commencé à m'entourer de personnes qui s'y connaissent réellement que j'ai commencé à avoir de résultats. Et c'était beaucoup plus simple pour moi parce que je n'avais pas forcément à expliquer, je n'avais pas forcément à dire ce que, ce qu'il fallait faire, etc c'est des personnes qui se forment également qui apprennent qui font des erreurs qui vont sur le terrain et qui finalement bah, permettent à notre écosystème d'accompagner le plus grand nombre de personnes investisseurs en immobilier très clairement et c'est la même chose en business en business si tu veux en business si tu veux euh, avoir des résultats Il va falloir que tu t'entoures de personnes qui ont les résultats que tu veux et que tu travailles avec ces personnes là et que même ces personnes-là travaillent pour toi. Parce que l'idée de ça, c'est quoi C'est de te permettre par la suite de pouvoir te décupler, de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir lancer d'autres business, de pouvoir lancer des entreprises complémentaires, de pouvoir peut-être te délocaliser dans d'autres pays, un peu comme je le fais actuellement. Aujourd'hui, comme au oh, moment je pense, je suis à, à Zanzibar, mais voilà, je gère des business un peu partout, j'ai des partenaires un peu partout dans les pays dans lesquels j'investis, qui finalement ben, me permettent de me décuper, c'est-à-dire je suis partout et nulle part en même temps, donc c'est euh, ce que je voulais te dire, et moi comme je te l'ai dit, c'est la plus grosse leçon que j'ai apprise ce début d'année, c'est le travail avec des personnes qui s'y connaissent, pas des personnes qui parlent, pas des personnes qui touchent à tout, pas des personnes qui... Voilà, qui t'emploie des grands mots pour te dire que voilà elles connaissent non pour mieux être bon dans un domaine que moyen dans plusieurs domaines et c'est un peu ce que moi euh, j'ai appris c'est que je voulais me lancer dans tout et n'importe quoi en même temps et finalement ça m'a pas forcément euh, euh, ça a pas forcément payé parce que ben bah, stagner en fait et ce n'est que lorsque j'ai commencé en fait à me spécialiser dans un seul et unique domaine que j'ai commencé à avoir des résultats donc il faut que tu réfléchisses comme ça il faut que tu penses comme ça il faut que tu agisses comme ça quand commence à te freiner tu voyais de cela quelques années voilà, quand j'étais sur cinq business en même temps là cette année l'année dernière pardon j'ai pu implémenter le business qui fonctionne le mieux c'était pas encore ça, ça tournait bien, mais il y avait encore des éléments à corriger. Mais avant même de corriger ces éléments, qu'est-ce que j'ai commencé à faire C'est que j'ai commencé à partir sur autre chose. Et c'est là que j'ai commencé un peu à me perdre. Donc, et c'est là que j'ai commencé un peu à me perdre, mais voilà. Là, j'ai refocus sur ce que je fais. Je vais devenir encore plus excellent que je ne suis actuellement. Et justement, bah, ça, va, ça va permettre d'exploser de, les résultats. Ce n'est que lorsque j'aurais fait du x3, x5, x10 que je pourrai me focaliser à 200% sur un autre projet. Là, ce que je fais, c'est que je délègue certains projets à d'autres personnes. Et voilà, en tout cas, là, je suis, je suis madame, donc je vais devoir te laisser car on va prendre des photos. Et J'espère, en tout cas, que cette vidéo t'aura motivé et t'aura fait voir les choses autrement moi je t'encourage très fortement à rejoindre notre masterclass si tu veux passer des moments comme ça tu vois là on est en plein Covid hein des Covid ici ça existe pas mais tu vois on peut vivre des expériences parce qu'on a mis les choses en place qui nous permettent de vivre ce type d'expérience je ne pas te vais pas te retenir plus longtemps je dois prendre des photos je pense que même au niveau de mon micro m'entend plus mais je vais rapprocher ça en tout cas regarde bien la masterclass sur le lien juste en dessous et tu vas apprendre justement comment investir en immobilier au rendement et devenir aller financièrement et ce en seulement quelques années allez ciao